Bonjour à tous, merci d'être là. Euh, je suis en panne de slide aujourd'hui et euh, je viens de vous parler du code ne suffit pas. Alors qu'est-ce que c'est que ce titre euh, un peu bizarre En fait c'est une référence à la dernière euh, conférence, l'année dernière à la, Picon, euh, à la Picon FR 2018. Euh, Victor Stiner avait fait une conférence sur le code ne suffit pas et j'étais très contente de voir un homme faire une conférence sur... Euh, ce que c'est que de la gestion de projets euh, avec des humains euh, en se disant que le code c'est aussi et surtout une histoire d'humains et moins de logiciels et euh, je voulais euh, le sous-titre de ma conférence aurait pu être euh, licorne, stromphète, trinity et autres euh, motifs puisque la question c'est aussi de savoir comment est-ce qu'on gère euh, les profils un peu atypiques euh, dans cette merveilleuse communauté j'ai euh, avant tout euh, quelques Remarque liminaire à faire, euh, ce que je vais dire ne concerne que moi. Euh, je n'ai aucune euh, remarque à faire sur la communauté Python qui m'a accueillie il y a entre 8 et 10 ans, euh, que je trouve formidable. Euh, je viens juste parler un tout petit peu de mon expérience, de euh, motifs euh, euh, qui peuvent aider à, à, à penser un peu la, le rapport différent qu'on peut avoir au, au logiciel et à la gestion de projet. Euh, il faut savoir aussi que, euh, euh, avant de venir et de faire cette conférence, je me suis confrontée à, au dilemme de la licorne qui procède de la loi de la licorne. C'est une loi qui a été euh, énoncée par euh, Emma, Jane, Emma Jane et euh, Gabrielle Roth pendant la Open Source Bridge en 2009, qui est euh, calquée, sur la, euh, calquée sur une loi que vous connaissez euh, assez bien, qui est la probabilité qu'une femme. Euh, parle euh, à une conférence du fait d'être une femme euh, dans l'open source et qui parle à une conférence est de 1. Donc vous reconnaîtrez un petit peu euh, sur quoi c'est inspiré. Et donc quand je suis arrivée ici et que j'ai proposé cette conférence, le dilemme qui s'est euh, posé, c'est de dire est-ce que je fais cette conférence encore une fille qui va parler du fait d'être une fille dans euh, la communauté open source et dans le développement logiciel euh, est-ce qu'on m'invite juste parce que, euh, un, il faut qu'il y ait un sujet là-dessus Deux, euh, est-ce que c'est euh, euh, parce que euh, je suis euh, vraiment compétente sur le sujet ou euh, en fait il faut remplir une case J'aurais encore apprécié que ce type de conférence soit tenue par quelqu'un qui soit parfaitement dans les clous, type euh, mâle blanc de 30 ans. <rire> Et... Euh, donc, il y a la première chose, c'est la suspicion. Est-ce qu'on m'invite parce que je suis une fille et qu'il faut qu'il y ait 50% de filles qui parlent ou euh, si on y arrive Est-ce que je suis vraiment compétente sur le sujet Et ça m'a amené à euh, regarder un petit peu les, euh, les euh, types de mythologie ou de, de figures qu'on a euh, sur euh, la représentation des femmes dans le code. Et il se trouve qu'il y a un truc intéressant, c'est la fameuse tromphette. Je ne sais pas si vous connaissez « Schtroumpfette », elle a été créée par hasard et par accident dans euh, la bande dessinée sur les schtroumpfs. Et en fait, elle ne sert à rien. Elle est juste là pour valoriser l'activité des, des, des hommes qui sont là. Et en fait, on se rend compte que dans la culture, de manière générale, vous avez plein de séries où il y a la schtroumpfette. C'est un peu la, la, la meuf de service, c'est celle qu'il là et qui valorise en disant « Regardez, on a, on, a mis des, on a mis des personnages sympas » qui ne fonctionnent pas euh, de la même façon, qui sont un peu différents. Mais en fait, ils ne servent à rien, ils ne servent qu'à valoriser le personnage, euh, euh, les autres personnages. Vous avez aussi euh, le euh, fameux motif Trinity, qui est un personnage complexe, très intéressant, mais qui ne sert que de bras droit au, au personnage masculin à côté de lui. Et pourquoi je vous parle de tout ça C'est simplement parce qu'il euh, se trouve qu'avec mes dix ans d'expérience... Euh, dans le monde du logiciel, euh, je me suis rendu compte que c'était un tout petit peu imprégné et qu'on n'était pas responsable. Personne n'est responsable des représentations qu'on se fait, mais que c'est pas mal de, euh, de s'en rendre compte et de se servir de ces petites images pour euh, questionner son rapport à, euh, à ses collègues et à la manière dont on gère les projets. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on inclut des profils un peu différents dans... Du, euh, du développement logiciel, qui est du développement de projet avec des humains. Les humains, c'est compliqué. Euh, c'est ce qui est a de plus compliqué, finalement. Alors, il se trouve qu'il y a plein de choses qui sont faites pour des euh, profils différents, notamment sur de la formation. On a plein de choses pour former plus de profils euh, différents, parce qu'on sait que les logiciels de demain, s'ils si, euh, sont faits que par un certain type de personnes, et notamment, je pense à moi, mon travail, c'est du traitement de données, si euh, c'est fait que par des gens qui ont un type de profil, ça ne marche pas. Il y a plein d'erreurs et plein de problématiques. Euh, je ne vous fais pas le, le topo complet sur les biais, euh, biais qu'on peut avoir dans le traitement de données parce qu'on a, a du mal à penser à autre chose. Donc, il y a plein d'initiatives. Il y a les P-Ladies, il y a les Django, euh, les Django Conf avec, euh, avec les, euh, les Django Ladies, les, les euh, Ladies of Code. Alors, ça se passe bien pour essayer de recruter plus de femmes. Mais on se rend compte que dans la gestion, le management au quotidien des euh, projets, il n'y a pas forcément de prise en compte de particularités de fonctionnement des femmes. On a du mal à recruter des femmes, on a du mal à les gérer euh, euh, de manière inclusive. Euh, pourquoi je vous dis ça Parce qu'il euh, y a une différence fondamentale qui est la manière dont on s'évalue euh, au quotidien. Quand vous voyez un poste, euh, vous voyez un, un, une offre d'emploi, euh, la majorité, euh, des, vous avez une liste de compétences qui est proposée en disant « il faut que vous sachiez ça et ça et ça et ça ». Et bien quand une femme euh, voit euh, cette, cette fiche de poste-là, elle voit qu'il lui manque 25% des compétences. Quand un homme voit euh, cette euh, fiche-là, euh, il se dit « c'est bon pour moi, j'ai 50% des compétences ». C'est euh, problématique, euh, mais ça se retrouve aussi dans les méthodologies de, gest de, de gestion de projet agile notamment. Parce qu'en fait, il y a une partie qui est, euh, quand on évalue et qu'on dis distribue les tâches aux, euh, aux différents euh, développeurs, je ne sais pas si c'est le cas tout le temps, mais il y a souvent une partie de poker qui se fait, qui est de dire combien tu mets dans difficultés et en temps de développement pour telle tâche. Et il se trouve que euh, les femmes vont avoir tendance à sous-évaluer leur capacité à faire la chose, et les hommes à surévaluer. C'est un peu comme le nombre de relations sexuelles que vous pouvez avoir. Si vous faites le test, vous regardez combien de relations sexuelles vous imaginez avoir euh, quand vous êtes un homme, et euh, combien vous en avez une femme. Tout simplement parce qu'on n'a pas la même, ne renvoie pas la même image et qu'on n'a pas le, euh, le même rapport à ce type d'information. Et donc, ma question, c'est c'est chouette, il y a plein de filles qui arrivent qu'on euh, forme, mais elles, passent, elles, elles arrivent où après Elles sont où Parce que moi, personnellement, là, j'en vois un petit peu, mais euh, je pense qu'on euh, on on est très bien capable d'accueillir euh, les femmes. On a du mal à les accompagner et euh, à les recruter et, euh, et à, les, à les, les, les manager. Le nombre de femmes qui disparaissent du, euh, de l'univers du logiciel, est euh, assez impressionnant quand on regarde le nombre de gens qui rentrent et le nombre de gens qui, euh, qui continuent. Et, euh, et donc ma question est ouverte, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, amener plus de profils différents Je parle uniquement des femmes parce que, euh, honnêtement, je suis une femme blanche de à peu près 35 ans donc j'ai juste une particularité euh, spécifique, je ne suis pas au fait sur les, euh, sur les autres particularités. Et euh, Et euh, je, euh, je suis euh, un peu perdue en me disant quel était le sujet, en fait, au final. Euh, il y a plein de, le, le but aussi, c'est, euh, je peux vous faire un petit retour d'expérience. Il m'arrive à peu près toutes les crasses possibles et imaginables donc en, en tant que femme dans cet univers-là. Je précise que c'est jamais au niveau global, que c'est toujours une histoire d'individus et d'interaction avec des individus. Et euh, il se trouve que la petite expérience, c'est que j'ai subi du harcèlement moral euh, dans, un mes, dans une de mes entreprises. Euh, J'avais un collègue qui, euh, qui réécrivait mon code la nuit euh, sur Git, tout mon code, systématiquement toutes les nuits. Et, euh, et mon manager reprenait systématiquement la version de mon collègue, faisant en sorte que euh, je désespère complètement et que je fasse faillite par quitter le monde du logiciel complètement. Et en fait, le manager en question n'était pas de mauvaise volonté. Je pense qu'en fait, il y a vraiment peu de personnes qui sont de mauvaise volonté. De même que les, les, les, euh, le type en question avait juste, un, à mon avis, un, le type qui réécrivait mon code avait juste un problème euh, avec euh, une, un bug que j'avais dû trouver dans son code. Euh, je pense que les gens ne sont pas de mauvaise volonté. Il faut juste réaliser qu'il y a des effets et des biais. Comme on vous a parlé des biais cognitifs euh, la dernière fois en disant qu'il y a des interfaces qui euh, favorisent un certain type de comportement qui vous rendent un peu débile, bah en fait, il y a des, euh, euh, des logiques de management qui euh, favorisent un certain type de euh, profil sur un autre. Et euh, ce manager-là en question était donc de très bonne volonté et me dit, mais en fait, on nous dit toujours euh, que c'est pas bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire Eh bien, euh, au final, c'est un peu comme les, euh, les recommandations de sécurité. Il y a plein de choses qu'on peut dire, ou ne faites pas, mais au final, c'est euh, en le faisant qu'on se rend compte qu'on a fait une, une bêtise. Et plein de choses qu'on peut faire, tout simplement, déjà réaliser. C'est pour ça que je vous ai parlé des trois euh, petits euh, mythes ou euh, iconographie populaire, se rendent compte un tout petit peu de euh, sa, euh, sa, conception, sa conception des choses. Euh, donc, par exemple, je recommande qu'on trouve une autre solution pour faire euh, de l'attribution la, euh, de, de tâches dans les, euh, dans les méthodologies agiles de développement, parce qu'il faudrait prendre en compte le fait que euh, certains profils se sentent plus autorisés à, euh, à dire qu'ils vont mettre moins de temps pour le faire. En réalité, on se rend compte qu'ils mettent presque autant de temps que ce qu'on aurait, qu aurait mis. Et, euh, et la question euh, qui vient ensuite, c'est euh, comment favoriser un environnement euh, agréable et euh, ouvert à tout le monde euh, Je n'ai pas forcément, honnêtement, aujourd'hui, jour de tempête, je suis un petit peu, euh, peu perdue et donc je n'ai pas la réponse à cette question pour l'instant, mais je serais curieuse de savoir euh, ce que vous, vous avez, fait en, vous avez fait pour mettre en place des euh, environnements plus sains et plus euh, ouverts aux profils différents. Euh, je, je voulais aussi euh, remercier euh, les gens qui m'ont invité à cette conférence. Euh, et je voulais aussi remercier mon mari qui s'occupe de mes enfants, là, parce qu'en fait, il y a un autre truc, c'est euh, on vient en conférence, et euh, la, place, euh, euh, la place des femmes dans les conférences est aussi dépendante de, de, du moment où on fait la conférence. Et je vous remercie, je suis absolument désolée de cette conférence-là, c'est parti en complètement en vrille, je pense que c'est précisément, on va, on va dire que c'est la tempête, mais en fait, ce qui m'intéresserait aujourd'hui et là maintenant, c'est euh, qu'on parle de euh, vos expériences, et de, euh, des moyens qu'on pourrait faire pour garder les femmes parce qu'elles disparaissent au fur et à mesure, aider les femmes parce qu'elles euh, ont besoin d'être soutenues et de trouver des, euh, des personnes qui font la même chose qu'elles. Et euh, ça s'applique aussi pour vous de dire comment est-ce qu'on fait pour avoir des, euh, des méthodes de management qui permettent, permettent de prendre en compte les spécificités de chacun. Je vous remercie. Et si vous avez des questions ou des on peut commencer le débat maintenant. Je suis tout à fait ouverte à rendre la parole au public parce que tout ça est très impressionnant. Je vous remercie. Une question là haut. la euh, merci pour cette conférence. Euh, et merci de partager euh, ton expérience parce que je pense que souvent on, a une, on parle de, des, des problèmes des codes des femmes, mais je trouve que d'avoir cette expérience et que tu prennes sur toi de nous la partager montre euh, déjà beaucoup de vulnérabilité de ta part et permet aussi de comprendre quels sont les types d'actions qui mènent à euh, des burn-out ou qui mènent des personnes à se sortir de la tête. Merci beaucoup. Euh, la deuxième chose que je veux poser la question, euh, ma réflexion elle est aujourd'hui beaucoup autour de la prise de risque, et est ce que ça veut dire de prendre un risque quand tu fais partie de la majorité, euh, et de prendre des risques quand tu n'en quand tu fais pas partie. Et ma notion c'est de dire que peut-être pour les femmes dans les équipes, le risque de se tromper après avoir pris un risque est bien supérieur à lorsque un, un homme, qui fait partie de la majorité, qui ressemble à tous les autres hommes de, du groupe, prend le même risque et se trompe. Et je ne sais pas si tu si J'aimerais beaucoup avoir ton avis sur cette, cette notion de prise de risque et euh, la punition qui vient si on s'est trompé et si euh, toi, elle est en toi en fonction de la personne. Alors, euh, pour répéter un petit peu le, le, le point, qui est de dire euh, quand il y a une prise de risque euh, pour une personne du groupe dominant, est-ce euh, qu'elle est, -ce qu est euh, évaluée de la même manière Est-ce que, euh, est que est, j'ai une expérience d'évaluation euh, différente de la prise de risque euh, si on est dans le groupe dominant ou si on est dans le groupe euh, minoritaire Et ben, Il se trouve que oui, ce genre de, de, de choses. Je me suis fait euh, licencier de mon entreprise euh, parce que, euh, tout simplement, on... j'ai passé trop de temps à faire. Un... je travaillais dans une entreprise où on faisait des, des petits... Euh, parseur pour aller récupérer des données économiques. Et il se trouve que j'ai passé euh, euh, peut-être euh, trois semaines à faire ce parseur. Et, euh, et c'était problématique parce que euh, je demandais à mon manager, je lui disais je suis bloqué, j'ai ce problème-là. Je relançais mon manager en lui disant je suis bloqué, j'ai ce problème-là. Donc je suis allé voir tous les gens de l'équipe au fur et à mesure pour qu'ils puissent m'aider. Euh, et en fait, je n'ai pas eu de réponse. Euh, il se trouve qu'un de mes collègues a eu exactement le même problème et il a mis exactement le même temps pour faire un autre parseur. Euh, déjà, euh, techniquement, il a eu de l'aide absolument tout de suite. Euh, et ensuite, on lui a jamais reproché. Donc, il y a une manière différente de punition via, via l'erreur en fait, qui est, euh, dans mon cas, c'était la difficulté que j'avais à faire remonter le problème. Euh, à mes managers qui ne voulaient pas en fait l'entendre en me disant j'ai bien entendu que tu avais un problème mais je n'avais pas, pas compris que c'était urgent alors que dans le, cas, euh, dans le cas de mon collègue ça a été pris en compte absolument tout de suite je ne sais pas si ça répond à la, à la question mais euh, c'est pareil que sur de la prise de risque faire une démo, euh, une démo en, en équipe je vais avoir une oreille un peu moins attentive euh, parce qu'on va moins accepter que ça mette plus de temps ou que ça ne fonctionne pas sur le moment. Je, je, je peux comparer de manière, de manière bête et méchante en disant si mon collègue le fait, ça se passe bien, si, si je le fais moi, c'est problématique et on ne me le pardonne pas. Mais de la même manière que sur les sujets personnels, de type euh, un homme qui va aller chercher, euh, qui va finir son travail à 4h30 parce qu'il faut qu'il aille chercher sa fille à la crèche, c'est bien, c'est un papa qui aide. Une femme qui doit aller chercher son enfant à la crèche, parce qu'après, il est dans la rue, elle n'est pas très impliquée dans le monde de l'entreprise. Merci, il y avait plein de questions. Il y a une proposition assez simple, c'est ma femme, elle essaye de mettre ça en place, mais c'est compliqué, interdire la réunion après 17h. Alors, il y a une proposition, et en effet, c'est très bien documenté, ça. C'est interdire les, les réunions après 17h, après 17 dans les faits, euh, dans mon cas précis, les réunions d'algorithmes techniques étaient à partir de 17h. Et il euh, y, y a une côté invisibilité. Je suis à d'un jeune enfant. Et quand je suis euh, revenue de mon congé maternité, euh, j'étais là à 8h30 parce qu'il fallait que je dépose mon enfant à la crèche tôt. Mes collègues arrivaient vers 10h30, 11h. Tout ce travail qui est fait est invisible puisqu'on n'est pas là en fait. Enfin, on n'est pas là pour eux. On est là, euh, on, on arrive quand ils arrivent au boulot. Et donc le fait de partir à 4h30 est problématique. Donc il y a peut-être aussi quelque chose à réfléchir sur les points de synchronisation importants. Je pense que dans le, le, le point sur euh, le télétravail, euh, il doit y avoir un, un, une petite réflexion là-dessus, sur comment on fait des points de synchro euh, pour être sûr qu'on est tous bien à niveau et qu'on prend en compte le travail de chacun. En fait la problématique que tu décris, c'est lié à un rapport de force entre groupes, finalement, groupe dominant et groupe dominé. Et pourquoi, enfin, la question centrale, c'est à mon avis, c'est pourquoi est-ce que le groupe dominant lâcherait du pouvoir, puisqu'il est dominant par définition. Donc, euh, euh, donc tout, toute la question, c'est de savoir euh, qu'est-ce que font les dominés et comment est-ce qu'ils arrivent à finalement acquérir une certaine dose de pouvoir qui permet de contrebalancer. Euh, l'assurance que peut avoir les personnes appartenant au famille par définition. Donc euh, là, les femmes en l'occurrence, mais il euh, y a plein de idées dans l'entreprise. Et à mon avis, l'entreprise, parce que je connais bien le problème, parce que je suis psychologique de travail à peine. Euh, c'est pas, pas avant tout un, un, un lieu de, de production et de performance. C'est avant tout un lieu d'idéologie. Et de domination en fait. Donc euh, c'est pas le lieu idéal peut-être pour commencer le combat, à mon avis, mais. Euh, Ouais, il y a énormément de choses à faire, mais. Euh... Voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'écoute pas la psychologie du travail. Effectivement, on me dit qu'il y a énormément de choses à proposer, mais euh, elle n'a pas vos à Et les RH sont extrêmement. Euh, soit dépourvus, soit la plupart du euh, temps, ceux qui pourraient amener des choses sont écartés des de RH. Voilà. Je vais avoir du mal à résumer ça, mais. Euh, il si, y, y a quelques trucs qui permettent. Euh, c est, c est, c est, euh, la, la question, c'est plutôt. Enfin, la remarque, c'est plutôt. Comment est-ce que. Euh, pourquoi est-ce qu'un groupe dominant lâcherait du pouvoir Déjà, je vous remercie tous de nous avoir donné le droit de vote. Euh, <rires> euh, et euh, quelles sont les stratégies des groupes minoritaires pour prendre un peu de pouvoir Et eh bien, en fait, il y a déjà, euh, et c'est pour ça que je suis très contente qu'il y ait plein de gens ici à cette conférence, je ne m'y attendais pas, euh, c'est euh, déjà de, euh, de recruter parmi, euh, parmi les dominants, et le deuxième, c'est de s'organiser en, en groupe pour, euh, justement, euh, pour que les dominés puissent se soulever et euh, faire la révolution. Non, plus sérieusement, pour qu'ils puissent justement montrer que, dans, euh, ne serait-ce que même dans le produit final de ce qu'on qu livre, il y a euh, la prise en compte de euh, cas particuliers. Je pense à ça parce que, par exemple, dans, dans le, la, la, la question de gestion de, de traitement de données, euh, il y a des erreurs manifestes de modélisation et de traitement qui sont faites parce que euh, euh, c'est des dominants qui, euh, qui imaginent le système et que si on ne prend pas en compte et qu'on n'a pas dans ses équipes des euh, dominés, pour reprendre la, la, la typologie, et ben en fait, euh, le boulot est mal fait. Typiquement, si on, sur, euh, si on fait de l'apprentissage sur euh, les compétences d'un médecin euh, à travers le passé, un des critères qui va apparaître bêtement enfin, c'est qu'il faut qu'il soit un homme. Parce qu'en en fait, si on regarde la manière dont le nombre de gens qui ont eu des diplômes de médecin jusqu'à un certain moment, c'était interdit aux femmes. Donc, on oublie certains filtres et certains. Euh... Et donc, je pense que c'est aussi une des bonnes, euh, une des bonnes euh, manières, c'est de le vendre en disant votre produit, il n'est pas complet parce qu'il ne prend pas en compte les spécificités de euh, votre clientèle qui est, euh, qui est beaucoup plus diverse que ce que vous imaginez. retour d'expérience euh, euh, par rapport à la, à la question que tu as abordé sur euh, la légitimité de parler en conférence, euh, un ratio de femmes éventuel, éventuellement nécessaire euh, au sein des conférences. Euh, la seule chose que j'ai vu marcher dans le domaine où je suis, la sécurité informatique, c'était le, le workshop euh, Black Hoodie, qui a été monté par Marion Archalec, qui est une chercheuse en sécurité chez Intel, Et euh, c'est un workshop qui, re, qui rassemble que des femmes euh, dans un univers euh, de deux jours ou trois jours adossé à une conférence en général qui arrive après ce domaine là est, euh, euh, elles peuvent intervenir elles peuvent travailler entre elles il y a des conférences qui sont données par des seniors féminines euh, il y a des workshops après et il s'est avéré que euh, cette initiative là qui a démarré avec un seul workshop euh, en Allemagne a totalement essayé euh, c'est-à-dire que les juniors qui étaient initialement, qui ont suivi les premiers workshops, sont devenus de plus en plus expérimentés, toujours au sein de ces workshops-là féminins, Black movie. et désormais, euh, elles font référence, c'est-à-dire qu'elles sont désormais totalement crédibles, si tant est qu'elles devaient l'être avant, mais là, elles ont une assurance, euh, et elles interviennent désormais au sein des conférences généralistes de sécurité sans avoir besoin de d'avoir une légitimité quelconque ou le biais de se dire j'ai été invité en tant que ratio, en tant que la femme, machin, non, elle s'intervient en tant que spécialiste. Et donc c'est la seule chose que j'ai vu marcher euh, et ça a été donné, euh, le, le milieu de la sécurité peut-être encore plus que dans notre domaine logiciel, est basé sur l'excellence euh, et il y a le but du hacker héros. Donc euh, voilà, c'est des structures assez pyramidales et où, où vraiment la logique du, de l'expertise donne droit quasiment à tout. Euh, et là, typiquement, euh, ce qu'a fait Marion Marchalet, qui était une des euh, quelques euh, féminines euh, euh, reconnues pour sa compétence, donc elle a donné la légitimité initiale et après ça, ça a essayé. Et donc, un retour d'expérience de ce qui marche, c'est de faire des conférences uniquement féminines en, en amont de conférences. Oui, ou même pas en amont, mais là, il se trouvait que c'était en amont et ça permettait de poster, d'accueillir le workshop et, les, et de faciliter les aspects pratiques. C'est en ça que, à doser, par exemple, à Pico.fr, ben, euh, avoir un workshop uniquement féminin, euh, ben, on bénéficie de toute l'infrastructure, du mécanisme d'inscription. Voilà, ça, ça permettait de faciliter. Voilà. Mais ce qui a perdu, ce qui a vraiment visiblement permis et Marion a fait des, des retours documentés là-dessus, pourquoi que féminin, qu'est-ce qui se passe là-dedans, euh, et euh, l'adossement à une autre conférence a fait que souvent euh, celles qui intervenaient et qui se rôdaient entre fait, guillemets dans le workshop intervenaient dans la conférence euh, juste à qui sujet et euh, c'était bluffant quoi. Enfin, je veux dire, Parce que. Tout le monde se taisait. De, de manière, euh, je crois qu'il y a euh, dans, dans certaines conférences euh, Python, il y a euh, souvent les PyLadies qui interviennent, ou les Django Girls. Euh, sur ce sujet précis, je n'ai pas d'avis. Après, je sais que de manière générale, on va pro proposer des cours d'introduction à la programmation, souvent, euh, parce qu'il faut recruter. Euh, et l'autre remarque qui est aussi personnelle, c'est que après dix ans d'expérience, on me considère toujours comme junior. Et, euh, et j'ai pas de solution à ça pour l'instant, et c'est vrai, je cherche. Donc, c'est un appel aussi aux, aux, aux filles qui sont là et qui font du piton depuis longtemps. Euh, je vous cherche et je vous aime. Oui euh, C'est aussi pour rebondir par ce qui a été dit tout à l'heure euh, par monsieur euh, par rapport au pourquoi un groupe dominant euh, voudrait euh, perdre son pouvoir. Euh, j'ai tendance à dire que c'est pour montrer son intelligence et que euh, on a tout intérêt à perdre son pouvoir parce que finalement on se rend compte que euh, les femmes et les autres minorités ont tout autant de créativité, d'intelligence et souvent voire plus même. Euh, il y a beaucoup de choses qui ont été faites par les femmes. Euh, je pense sincèrement que, euh, c'est ce que j'avais vu aussi dans une autre conférence et j'avais trouvé ça assez sympa, je pense qu'il faut que justement les dominants aident les dominés ou les majorités aident les minorités dans le sens où on, nous on va nous écouter. Et, et donc il faut qu'on utilise ce, ce pouvoir magique justement pour aider euh, les, les autres à bah, « à, à, à monter » entre guillemets à, à, à briser ce plafond ou euh, je ne sais pas trop bien comment le dire mais voilà, de dire euh, stop quoi, enfin oui, il y a des fois on s'en rend pas compte, il y a des fois on est idiot, bon, et puis il y a des fois on s'en rend compte, mais on n'agit pas. Alors que nous on va nous écouter. Alors que, effectivement, et je voulais te, te, te féliciter euh, et te remercier d'être venu euh, faire cette compte, euh, malgré la tempête qu on qu'on a tous subi, euh, et d'avoir pris ce risque, parce que euh, ça, ça montre que voilà, il y a des femmes qui essayent, et tant mieux, et il euh, faut qu'on les pousse à continuer d'avoir envie d'essayer que la prochaine Python, tu reviennes et que tu refasses ce même genre de conférence avec plus d'idées, avec euh, des bonnes nouvelles, etc. Voilà, Donc je voulais te remercier et te, te, te féliciter. Eh bien merci. Après il euh, y a un mouvement, euh, je sais pas en fait euh, si vous savez un peu sur le féminisme, il y a plusieurs mouvements et il y en a un euh, qu'on peut les, on peut en parler avec les slogans. Je vous invite, il y a une petite bande dessinée qui est très bien faite, qui s'appelle le féminisme, c'est dans les euh, cahiers dessinés, c'est les toutes petites bandes dessinées et il euh, y a un truc, je sais je vous dis j'ai pas mon avis là-dessus mais c'est de dire ne, ne ne me libérez pas, je m'en charge. Qui est de dire euh, quand le dominé euh, aide quand le dominant aide le dominé, il y a aussi parfois la tentation de ⁇ Viens ma petite <rire> !⁇ Et donc il faut faire attention à ça aussi, en disant ⁇ Oui, on a, besoin de, on a besoin des gens pour nous aider. Et nous... Et d'ailleurs, je veux remercier aussi toute l'équipe qui organise, parce que le soutien pour cette conférence était assez fabuleux. Je n'ai pas forcément tiré tout, pas, tout le parti de, de toute l'aide qu'on aurait pu m'accorder. Mais en effet, il faut peut-être aider, mais il faut faire attention aussi à... Euh, au côté un petit peu, euh, euh, comment on dit, le paternaliste Il y avait une question là Oui euh, rapport euh, euh, Pour parler de cette, euh, cette histoire enfin, dominant-dominé, euh, et est peut, comment est-ce qu'on peut le penser, euh, moi, la façon dont je pense, c'est qu'il n'y avait pas de raison pour les aristocrates de vouloir la démocratie. C'est normal, hein, vous avez été élevé en tant qu'aristocrate, vous a toujours dit que c'était à vous d'être responsable, à vous de prendre des décisions, de d'intégrer le fait que vous étiez né aristocrate, et donc ça serait votre rôle dans la vie. Et puis un jour, on vient vous dire que non, en fait, on va tous prendre des décisions ensemble. Est-ce qu'il y a vraiment des raisons pour les aristocrates Je dire, oui, je lâche tous les temps. Je vais commencer à devoir bosser, pour avoir un être légal de tous les autres autour de vous. Sachant que vous avez été élevé, toujours en idée, c'était à vous de prendre soin de tout le monde. Enfin, vous avez été désigné un peu par Dieu, quelque part, pour, euh, pour enfin, protéger le peuple d'eux-mêmes. Et donc, enfin, quand vous, enfin, moi, quand je réfléchis au patriarcat, j'essaye vraiment de rentrer dans un autre système dans lequel je pense qu'il voilà, y a des gens qui, ont, qui sont nés avec un privilège. Et à un moment, on leur dit, ben, nous, pour qu'on soit dans une société plus égalitaire, à un moment, il va falloir le lâcher ce privilège. Et c'est pas facile de lâcher un privilège qu'on a toujours eu. Euh, et, moi, c est, c est, voilà, ça me permet de, de comprendre aussi la difficulté, quelque part, que c'est de dire, à un moment, je vais accepter de ne pas utiliser mon privilège et d'aider d'autres personnes à, à prendre des décisions. Et ça permet aussi de comprendre le paternalisme. Parce que si on a toujours été dans l'idée que c'était à nous prendre soin des autres, c'est très difficile de dire, bah, en fait non, ils peuvent prendre leurs propres décisions, et moi je peux jouer un second rôle. Je suis pas obligé d'être le premier rôle tout le temps. Et quelque part, donc c des... ça c'est une vision clé et j'aimerais savoir si toi par rapport à ce que tu as vu et ton expérience, est-ce que c'est quelque chose qui parle alors peut-être que toi tu vois différemment cette relation de pourquoi est-ce que, euh, bah, tiens, quand des... des hommes souvent essayent d'aider les femmes, ça se transforme beaucoup en, il euh, bah, y a toujours l'homme sachant et la femme apprenante, et on est à des mal à sortir de ce schéma-là de manière générale, j'ai du mal à sortir de ce schéma-là de dominant, dominé, en disant « je vais être bien gentil, je vais te donner un, je vais te donner un coup de main ». Après, je suis plutôt dans l'approche pragmatique en disant « prenons-le » et puis euh, « tu, on le perd » après. <rire> je ne sais pas, honnêtement, je... je... Mais pour résumer ce que, ce que je venais de dire, c'est euh, à partir si on fait l'analogie avec, euh, avec euh, les aristocrates qui étaient nés pour euh, gouverner et ne pas partager le pouvoir, euh, si on regarde les, les dominants, c'est très difficile d'imaginer qu'on puisse lâcher euh, une, partie du, euh, une partie du pouvoir. Donc je n'ai pas la réponse à la question. Une question Merci beaucoup pour ce témoignage et pour tous les retours d'expérience et de l'intervention. Je trouve ça vraiment très instructif et un peu libérateur d'entendre toute cette, cette émulation. Et, bien, et je voulais juste rebondir sur le fait d'avoir l'homme sachant et la femme apprenante. Et je pense que c'est parce qu'il y a très peu de représentation de femmes sachantes. Et si je dis ça, c'est parce qu'en tant qu'informaticienne, je suis allée intervenir dans les écoles informatiques. Et il y a très peu, voire j'étais la seule femme qui enseignait du BIA, donc un domaine très technique, dans une école d'informatique, j'avais 40 étudiants, j'avais deux filles. Et, euh, et en fait, euh, quand on leur parle de technique, toutes les filles se destinent leur prénom à des carrières de manager. Et les hommes, euh, ils sont très contents de faire des carrières d'expérience. un retour d'expérience sur le fait d'aller de faire des formations et d'aller de, faire des formations avec des femmes qui euh, représentent euh, la profession et qui représentent aussi euh, d'autres disciplines, euh, qui sont des experts dans leur domaine pour changer justement la vision de la femme apprenante plutôt que de la femme sachante. C'est vrai qu'on a besoin d'exemplarité. Et euh, personnellement, c'est pareil, j'étais très étonnée, j'ai organisé il y a assez longtemps un Django Carottes et euh, tous les contenus pédagogiques avaient été faits par des hommes. Donc j'ai réécrit une partie des contenus pédagogiques parce que bêtement, il y avait une, un exercice qui n'était pas forcément euh, euh, très adapté, parce qu'on avait un public euh, de femmes. Euh, pour faire de l'introduction à ce que c'était qu'une condition, on devait calculer un indice de masse corporelle. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a aussi euh, cet enjeu-là d'exemplarité, de dire ça existe, euh, on est là, et... Euh, et même si, justement, il y a des, euh, des publics très masculins d'étudiants, euh, le fait d'arriver à, à plusieurs experts euh, féminines, ça leur change un tout petit peu la, la possibilité. Et peut-être que ça permet de recruter les euh, femmes qui se destinent souvent à du management ou à du front euh, à, à faire autre chose en se disant c'est possible. Il y a une question Ou un re retour Confirmé, effectivement. Tu dis, ça fait pas très longtemps que tu le vois. Moi, je le vois ici à l'université depuis 10 ans. Je m'occupe de coordonner en licence 1 l'enseignement de l'informatique. Et donc, il y a une équipe d'une vingtaine de personnes qui fait son enseignement. Et il y a un tiers de cette équipe qui est les femmes. Et, euh, et ça pose beaucoup des, des questions aux étudiants en fait. Ils constatent, tiens, il y a une preuve de femme, qui est une femme, bon, ok, ils vend à leur preuve qui est dans un autre groupe, ils voient, ah, c'est une femme aussi, et ça effectivement les questionne beaucoup. Ils disent peut-être que ce qu'on nous a raconté, c'était des craques. Donc, oui, je confirme que ça marche. Ouais. Donc, je confirme que ça marche, mais euh, le, le fait d'avoir des femmes euh, qui enseignent l'informatique, il faut savoir que c'est un problème euh, très européen et américain, parce qu'au Maghreb, par exemple, il y a beaucoup plus de femmes. Enfin, il y a 50% de femmes et 50% d'hommes qui apprennent euh, l'informatique. Et c'est parce qu'en fait, on a une conception totalement différente euh, de, euh, de l'informatique. C'est un, un problème européen et américain dans les stats. Il y a une question là-haut Alors, c'est quand même un problème de management assez français. En fait. Donc, moi, je fais élargissements parfois en, en vous disant que c'est justement une discrimination. Vous n'êtes pas uniquement femme Homme, en fait. Il faut la regarder peut-être de manière plus large. Moi, moi j'encadre une équipe où, où il y a une chinoise, un bulgare, des, des personnes en fait, de culture vraiment totalement différentes. Et, et l'exemple que vous deviez au début, de savoir comment on chiffre finalement les éléments, est-ce qu'on est plutôt au-dessus, en-dessous, etc., il n'y a pas uniquement la, la notion homme femme, je pense, a la notion aussi culturelle, de manière aussi, la manière dont justement on se représente les choses. Et cette intégration, je pense qu'elle est vraiment importante en fait, à, à prendre en compte. C'est-à-dire qu'il y a une vision vraiment un peu... Euh, alors ça pour moi, un peu ce que vous disiez en enfin, termes de minorité, hein, parfois. Mais, mais j'ai l'impression que finalement, dans les, dans les euh, entreprises, moi j'ai travaillé, travaillé dans les entreprises privées, des grosses, des petites, dans l'administration aussi, euh, finalement, euh, on s'aperçoit que, que plus finalement il y a de, de, de, de profils différents, moins, cette, moins ce sentiment-là, homme-femme, en fait, il va arriver. En fait. Et il euh, y a vraiment quelque chose, à mon avis, de vraiment fort, en fait, par rapport à ça. Et, et que finalement, il faut prendre un petit peu la problématique aussi au global, en fait. Et, euh, et ces systèmes aussi de, de discrimination, je les ai ressentis. Moi, j'ai repris des euh, études d'un moment à 45 ans pour obtenir un diplôme, et en master de l'informatique euh, à l'université de, de Paris, euh, Paris 8, où il y avait énormément de, de, de personnes, à peu près entre 30 et 50 ans, euh, qui, qui avaient un diplôme hors Europe, et euh, qui travaillaient, qui avaient 10 ou 15 ans d'expérience et qui m'expliquaient effectivement que leur diplôme d'ingénieur euh, en Tunisie, en Algérie, etc., et bien finalement ils étaient considérés toujours effectivement comme étant des juniors parce qu'on leur disait leur diplôme il n'a pas de, de la reconnaissance européenne on va dire. Alors que techniquement c'est des gens qui évidemment étaient, étaient pour la plupart très bons déjà, et ils passaient juste quelque chose pour être, pour de, de, de à avoir cette même reconnaissance. Et je pense que finalement, cet aspect de discrimination, moi je trouve que c'est assez intéressant quand même d'essayer de le prendre vraiment euh, d'une manière plus large et, et de ne pas forcément montrer en disant si euh, c'est parce que je suis une femme en fait finalement qu'il que y a telle ou telle chose qui ne passe pas. En fait on est, on, on est je dirais d'une certaine manière, euh, euh, pas représenté que par une seule, un seul élément finalement de la profil et, et cet effet global, euh, sachant que moi j'ai l'impression d'avoir aussi côtoyé un peu des, des, des éléments assez différents, d'une certaine manière, l'informatique, autant elle est euh, euh, sous-représentée en termes de personnes féminines, clairement, autant on a une diversité nettement plus intéressante et plus forte, euh, je dirais, sur notamment l'aspect culturel. En fait. il, y a, il, y a les, il y a des métiers où c'est beaucoup plus euh, on va dire, restreint par rapport à ça. Peut-être qu'il faut s'appuyer sur cette force-là de la diversité en fait, d'autres cultures, qui en fait, est quelque chose qui est ennuyé plus fort justement à essayer de, de, de, de, de tirer vers monde aussi sur la partie des... Tout à fait, je travaille, euh, je travaille dans des environnements de recherche. Du coup, c'est des milieux euh, assez internationaux. Et si je me suis euh, focalisée sur le problème homme-femme, c'est parce que, un, il me concerne personnellement et donc je peux en parler. Et deux, euh, c'est à peu près ce que je, ce que je connais. Euh, donc, je n'ai pas prétention à parler des, des problèmes plus larges. Mais c'est sûr que, euh, quand on remarque qu'il y a une plus grande diversité, euh, plus, plus globale, euh, la frontière entre les hommes et les femmes s'efface se, se, un peu. Ce qui fait aussi, qui, qui explique que le milieu dans lequel j'ai choisi de travailler et la recherche, parce qu'il y a moins, à, à mon sens, de mon expérience, il y a moins ce, ce, ce problème, euh, que cette confrontation, euh, confrontation homme-femme. Et... Euh, je, oui, je voulais dire. Et donc, en effet, oui, c'est pas mal de se dire que, euh, un, il faut rajouter d'autres paramètres, et deux, il faut le voir de manière beaucoup plus globale. Euh, parce que sinon, on a aussi le risque de se dire, euh, pardon la, la formulation, mais encore une féministe. Au début, de ma, au début de ma carrière, je disais, attention, si tu continues, je vais finir féministe. Et, euh, et ensuite, je, je suis arrivée au stade où euh, je n'ai pas eu le choix, en fait. Et sur le, le, le parcours de formation, c'est pareil. En fait, je vous ai parlé juste de la partie féminine, mais j'ai un autre handicap qui est que je n'ai pas fait d'études d'informatique. Je suis une autodidacte. Et donc, il y a toute la partie syndrome euh, de l'imposteur qui est rajoutée et, euh, et qui pose question en disant peut-être que c'est pas parce que je suis une femme qu'on se considère toujours junior, c'est peut-être parce que je n'ai pas le bon tampon euh, qui me permet de dire je suis ingénieur ». C'est chose à mettre en place aussi. Euh, je pense que j'ai des amis euh, qui sont dans le, dans le milieu de la recherche. Euh, donc il y a de la discrimination positive, par exemple, euh, à titre et, euh, enfin, mettre des femmes à des postes où euh, il y a un petit peu de leadership qui se dégage, où naturellement, bah, avec un ratio sur 2 sur 40, si on laisse faire les choses toutes seules, va pas se euh, c'est moins accessible. Donc, privilégier, par exemple, de mettre des femmes à des postes comme ça, après, ça met tout un tas de problématiques. Euh, et Par contre, ça me fait remonter sur la question parce que, du point de vue des hommes, dans ce cas-là, des dominants, de manière générale, euh, il y a la réponse du euh, Ouais, mais moi, j'accepte pas que euh, telle personne soit prise parce que, euh, voilà, et c'est pas seulement sur des capacités euh, techniques. Alors, déjà, est-ce que c'est sur des capacités techniques de manière générale, c'est le cas, si ça, cas, Et puis après, on, ça revient sur la question des privilèges. Le, les dominants ont déjà des privilèges, à un moment c'est bah, savoir s'en séparer, et c'est peut-être avec des choses comme ça qu'on lâche du lest, et on lâche plus de place à tout le monde. Euh, et aussi, ça revient aussi sur le, le fait de dire euh, on montre les femmes, bah, mettons-les de manière générale, euh, enfin, favorisons euh, ce développement plutôt que dire euh, regardez ça existe mais le risque avec ça c'est que ça vraiment des exceptions pour nous. et c'est facile de dire regardez ça marche quand même il y a tel exemple tel exemple et finalement c'est pas ce qui est général que ça c'est une exception c'est peut-être bien pour le début mais après je pense qu'il faut vraiment aller euh, jusqu'au bout et le faire à, à appliquer à tous les niveaux et pas euh, voilà regardez il y a des grandes scientifiques il y a quand même qui existent donc euh, favoriser ça au maximum et ça je pense que dans les entreprises point le VRH c'est quelque chose qui peut arriver à se défendre. Peut-être dans la recherche, c'est un lieu qui est déjà peut-être plus ouvert, euh, et, euh, alors avec ses euh, <rire> limites tout de même, mais euh, voilà, c'est un plus ça dans euh. Dans la recherche, il y a de la discrimination positive euh, bah, J'avais entendu d'un de, ami des ouais, arts justement, qui disait qu'il y avait un ami qui euh, disait ouais, moi, j'accepte pas qu'à un poste, bah, par exemple, une bourse de thèse soit filée à, à une femme euh, parce que euh, c'est une femme, et, et bon, bah, il y a un moment s'il faut faire changer la, la machine. La, sur la discrimination positive, c'est un sujet compliqué, je trouve, à euh, aborder là. Euh, mais dans, dans, dans, mon, dans mon expérience précise, il n'y a pas de discrimination euh, euh, positive dans la recherche, parce que tout simplement, il n'y a pas de poste, pas d'argent, pas de poste, pas de... mais en général, on se rend compte que euh, c'est pareil que dans l'informatique, à partir d'un certain moment, quand la femme euh, arrive à un âge où elle est en âge de procréer et qu'elle va procréer, bah, en fait, elles disparaissent. C'est la même chose, on, on regarde euh, sur les statistiques de les femmes qui apprennent les maths la biologie, euh, de la physique, elles sont beaucoup plus importantes au lycée et ensuite, euh, elles, euh, elles font des masters, elles commencent leurs premières années en, en recherche et en fait, elles disparaissent. Pourquoi Parce que ce n'est pas, un pas un univers qui favorise quand même le... Le, euh, la, le, la maternité ou, euh, ou l'alliance entre le professionnel et le personnel. Mmh. En fait, oui Par exemple, sur la maternité, ça peut être aussi j'entends euh, d'ailleurs des revendications syndicales ça peut aussi être ça. Il euh, me semble que je suis pas spécialiste dans la matière mais que par exemple, il y a une différence donc, entre les de paternité et maternité qui sont pas du tout à la base. Euh, une femme a du droit beaucoup plus et l'homme, d'une certaine manière, a droit à moins. Et, euh, donc, ça ne s'inscrit pas et je pense que sans être plus de, de nouvelles législations récemment qui ont échoué à mettre tout ça sur un d'égalité. C'est euh, enfin, une, une revendication classique des féministes de dire si vous allongez le congé paternité, on, on, le coût sociétal de faire des enfants euh, est, euh, est moins, enfin, aplanit le problème entre en recruter une femme plutôt que euh, recruter, enfin, recruter une femme ou un homme en fonction de ses compétences. Et sur la discrimination positive, euh, il y a aussi euh, quelque chose qui, un argument qui va en faveur de cette discrimination positive, c'est euh, la valeur de, par défaut, même chez les femmes, quand il faut choisir à compétence égale, on va préférer l'homme à la femme. Il y a plein d'études sérieuses là-dessus, je vous invite à, à vous documenter. Mais en fait, ici on parle euh, avec des gens qui sont... Si vous êtes là, c'est parce que vous êtes déjà sensibilisés et vous êtes des avocats de, de ce genre de problématiques. Donc je vous remercie d'être là et de discuter avec moi. Euh, ouais, moi, je voudrais juste rappeler un, un truc simple euh, aux gens qui sont côté dominant c'est qu'il ne faut pas oublier de ouvrir sa gueule euh, quand on est témoin de, de trucs. Parce que euh, des fois, on a tendance, même si on n'approuve pas les choses qui sont dites, si choses dont on est témoin. Et on ne renforce pas, on, a, on peut avoir tendance à regarder cette chaussures et attendre que ça passe parce qu'on n'a pas envie de rentrer dans le conflit. Et c'est un peu un conseil que je me donne à moi-même aussi, parce que moi ça m'est arrivé d'aller au fond et ça m'est arrivé aussi plein de fois, peut-être plus souvent, de faire moi bon comme si rien n'était, ça ne me regarde pas. Et, euh, et donc enfin, parce qu'on parlait de temps de la main au dominé, mais aussi ce qu'on peut faire, c'est combattre les dominants. En fait. Et quand on, on entend des insanités, euh, dire, euh, dire stop des fois, pas facile, parce que souvent, en plus, c'est des gens plus âgés, plus haut placés qui disent ça. Mais euh, voilà, il faut garder ça en tête. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que si on, voit, on est témoin d'une injustice, il faut pouvoir être capable d'avoir le courage de, de défendre les, les valeurs auxquelles on croit. Mais c'est vrai que sur le, le dernier point, je n'ai pas de solution, et je ne sais pas si vous en avez, mais c'est comment est-ce qu'on accompagne les femmes euh, en, en milieu de carrière où, justement, il y a le même problème pour les hommes et pour les femmes, qui est, vous avez fait votre premier euh, cours euh, Python, euh, vous avez euh, commencé un peu à développer, vous avez un an d'expérience, de, et en fait, vous avez du mal à trouver un endroit où vous puissiez passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire sortir du débutant pour arriver à faire un potentiel confirmé. C'est un coup euh, assez fort euh, en formation. Et il euh, y a peu d'entreprises qui acceptent de euh, former euh, des gens là-dessus, en se disant, je vous prends, euh, vous savez un tout petit peu votre ABC, mais euh, vous n'êtes pas encore assez euh, évolué pour euh, expérimenter, pour pouvoir travailler euh, facilement. Et ça, je n'ai pas de solution. Je sais que c'est ce qui pêche. Il y a plein de choses pour les femmes, pour apprendre et l'initiation, mais il n'y a pas d'offre qui disent bah « maintenant tu as commencé, tu as fait ton premier boulot, euh, on fait du soutien et du, euh, du peer-reviewing », sachant que euh, c'est une autre euh, stat que je vous balance comme ça, sans référence là, parce que j'ai pas mon PowerPoint, qu'il est malade. Euh, c'est euh, quand une femme contribue à un, un, un logiciel open source, quand elle fait un pull request ou un merge request, elle a beaucoup moins de chances d'être acceptée qu'un homme. Euh, si on offusque la, le sexe, il se trouve que je, moi j'ai un surnom qui s'appelle C24B, donc on ne sait jamais si c'est une fille ou un garçon, je m'amuserais un jour à faire un test de euh, changer et voir mettre Constance, prénom féminin ou euh, mon nom de code pour voir si, euh, si j'ai plus de chances d'avoir une pull request acceptée. Et donc la question c'est, euh, comment est-ce qu'on fait pour accompagner les profils qui sont débutants vers quel qu'il soit vers, vers un peu plus de, de bonnes pratiques, de, de, de, de développement plus expert. Parce qu'il y a de la fraternité, il y a de l'aide informelle entre, entre hommes, et on n'a pas forcément la même chose de notre côté. Je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez, vous. Quand je parlais du la Cundi, de marie marche c'est totalement l'option, c'est-à-dire que Marion est une experte. Elle a fait dans ses tout premiers euh, workshops cette phase apprentissage de universal engineering Voilà. Mais très rapidement, est arrivé se, euh, à se greffer euh, la partie prendre les niveaux médiums et les, les quelque peu expérimenter et les tirer vers l'expertise. Voilà. Il y a eu il y a eu les étages qui se sont qui se sont implémentés dans ce labroudy et euh, toujours dans ce contexte. Euh, si on va reprendre la terminologie, dominer pour dominer. C'est-à-dire qu'entre entre femmes, euh, dans, un, dans un milieu bienveillant, euh, prendre euh, de l'expertise médium et la, et, la, et la tirer vers l'expertise ouais. bah, Du coup, je vais faire un appel à... Euh, Est-ce qu'on peut faire ça, euh, nous, les filles habitons C'est dupliquer cette, ce qui est arrivé en sécurité, mais hein, qui n'est peut-être pas suffisant en nombre, mais par contre... Pour rebondir sur l'exemplarité, je cite Marion Marchalet, mais vous plein d'autres, euh, ça a multiplié la visibilité des profils féminins euh, qui peuvent afficher un leadership euh, sans avoir recours à la partie euh, ouais mais quand bon, tu fais partie du quota quoi. Parce que ça en sécurité, euh, euh, réponse au CFP, euh, au call for paper de, euh, des, des conférences, le nombre de fois où j'ai entendu la remarque de dire, ah ouais mais. Elle, quand tu comprends, un petit point, elle est là parce que euh, ça, ça lutte contre ça. Quand on développe une expertise et qu'elle peut s'afficher, et qu'on euh, excusez moi le terme la longueur des cheveux et, et le sourire, et qu'on ne voit plus que l'expertise, euh, voilà. Là, là, parce que le, le but est là. C'est pas possible ça. C'est pas quand possible parce qu'une personne c'est un tout. C'est-à-dire que tu vois quelque chose, tu vois, tu, vois, tu vois tout plein de choses dans la personne, tu vois. Sûr. que son expertise. Bien et pour répondre à ta question, l'une des solutions qu'on peut développer, c'est de séparer les choses. C'est de séparer l'expertise. Et pour ça, il faut utiliser des outils qui sont médiateurs entre les personnes et qui évitent qu'elles puissent faire ces mélanges. Ce qu'on appelle l'effet de la haute psychologie. Et donc, euh, et donc pour ça, euh, parce que, parce que je parlais, il y a développé plein d'outils qui permettent par exemple de recruter sans avoir à euh, voir la personne. Ouais. Donc les CDAnony, tout ça qui a été développé par exemple, c'est une débattarde, mais il y a, il y a plein d'autres choses encore bien meilleures que ça, mais qui ne sont absolument pas débattues. Par exemple. Euh, c'est parce que, pour rebondir là-dessus, des, des, en effet, l'effet de Halo est important. Et, euh, et on ne pourra jamais s'en défaire complètement, mais peut-être que le, le, le propos aussi ici, c'est de se dire, est-ce qu'on peut vous donner, donner des trucs en disant, ah ben, j'y n'y avais pas pensé. Je donne un exemple euh, très bête. La dernière fois, j'étais avec un, un copain qui ne faisait pas faire mal, mais euh, qui arrive, on fait une conférence, il y a, a peut-être cinq ou six ans, une conférence où il y avait une femme qui présentait du euh, processing euh, euh, d'images, de l'analyse d'images en Python. Et mon copain arrive euh, à côté et me dit, « Attends, ce nom me dit quelque chose. Ça doit être son frère ou son père qui, euh, qui doit être le spécialiste de la question. Et, » euh, Et en fait, il ne voulait pas mal faire, mais euh, il était en train de, je lui dis, « Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de dire Tu es en train de dire que cette fille, elle parle, mais en fait, ce que tu entends, ce pas elle. C'est le père ou le frère que tu imagines qu'il y a derrière. » Et pareil, il y a plein de choses comme ça, en disant « Ah bah j'y avais pas pensé. Euh, » Sur le recrutement, précisément, euh, il se trouve que j'ai fait partie d'un d'une promo et d'un programme un peu particulier qui s'appelait Entrepreneurs d'intérêt général, qui était organisé par, par l'État pour moderniser l'action publique. Et euh, on était chargé de recruter la prochaine génération et il disait, euh, il faut qu'il y ait plus de femmes. Et là, ma collègue euh, dit, attendez, donc il publie une fiche de poste, et dit, attendez, euh, vous avez formulé ça d'une certaine manière, qui fait que les femmes ne vont pas se sentir autorisées à, euh, à postuler parce qu'il euh, faut euh, mettre euh, une petite phrase qui dise bah, si vous ne remplissez pas l'intégralité des, euh, des, euh, des compétences, ce n'est pas grave, euh, postulez quand même. » Et là, euh, ce qui est intéressant, c'est plutôt la réaction de mon autre collègue qui avait 30 ans et qui était euh, sorti d'une bonne école, qui dit « ah ben, bah, j'y avais pas pensé. » Je ne me suis jamais posé la question de quand je réponds à une, une annonce. Moi, j'ai 50% des compétences qui, euh, qui collent et donc je réponds. Mais euh, ma collègue qui vient de la, même, euh, de la même école et qui a fait la même, euh, la même euh, formation ne se sent pas autorisée à postuler parce qu'elle ne remplit pas l'intégralité ou les 75% des compétences. Et donc en fait, c'est une histoire de... Euh, c'est aussi pour ça que je voulais intervenir aujourd'hui. C'est de dire, si on peut faire en sorte que ah bah j'y avais pas pensé et de se dire, je prends en compte ce genre d'informations, on ne pourra jamais se départir de l'effet de halo de toute façon. On, est tous, on a tous nos réflexes. Euh, je suis sûre, et d'ailleurs on m'a posé la question hier, je, je pense que j'ai plein d'a priori sur, sur la, la, la figure de l'homme, par exemple qu'il est bon en bricolage. Je me suis rendu compte de ça il n'y a, a pas longtemps, et je me suis dit en fait je n'y ai pas pensé, mais c'est du sexisme. Donc, par défaut, un mec est bon en bricolage, c'est idiot. Donc en effet, il y a, il y a sans doute plein d'outils, et je serais curieuse de les connaître, sur comment est-ce qu'on se départit de, euh, une partie de l'effet de halo, dont on est tous prisonniers. Je ne quelle heure il est. Oui, fin, manger. Merci <rire> bah, Merci beaucoup. <applaudissements> oh, merci.